Yo, l'alouette, qu'est-ce que tu fais là toute seule Et puis personne, mon copain. En 15 ans, une bonne partie des espèces a disparu. m'en parle pas. Chez nous, c'est pareil, nous sommes moitié moins d'abeilles. Ah ouais, on est mal barrés, nous, les animaux. Si seulement les humains nous respectaient. Votez pour ceux qui n'ont pas de voix. Cette fois, je vote. Élection européenne du 26 mai 2019.